Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 37. Alors aujourd'hui on va parler d'une composition que j'ai faite en toute fin d'année dernière ou en tout début de cette année. Euh, donc il n'y a pas longtemps, au moment où j'enregistre, peut-être un petit peu plus au moment où ce sera diffusé. Euh, qui est donc euh, une série de variations sur le jingle de Compotam. Avant toute chose, euh, bien entendu si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je t'invite à le faire et à activer la cloche si tu veux être notifié des prochains épisodes et bien entendu tu peux aussi également laisser un commentaire euh, auquel je me ferai un grand plaisir de répondre euh, j'ai également un dossier toujours sur euh, la composition donc si tu veux avoir une aide ou si tu veux toi aussi te lancer un petit peu dans la composition je te propose ce dossier donc le lien sera bien entendu dans la description euh, pour t'aider à te lancer dans cette aventure ou si tu veux suivre un petit peu plus euh, mes explications un petit peu plus détaillées sur ce que je fais dans les épisodes de Compotam. Euh... Et enfin, euh, j'ai depuis récemment euh, mis en place un microservice donc sur 5 euros. Euh, si tu as besoin, toi, d'un jingle ou d'une sonnerie téléphone, ou si tu veux une musique pour euh, une occasion particulière, eh bien, je t'invite à prendre contact avec moi, soit par ce biais, soit directement sur mon site. On peut aussi discuter, je peux te faire un devis. Dans tous les cas, je peux te proposer mes services euh, selon tes besoins. Voilà toutes ces formalités étant et et en faites, lançons donc l'épisode générique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de Compotam, du jingle de Compotam et de diverses variations que j'ai pu faire euh, autour de, de ce thème. Euh, j'ai divisé un petit peu euh, ces variations en trois séries euh, que je vais donc te présenter euh, successivement. Hein. Donc aujourd'hui, tu l'auras peut-être compris, c'est pas un épisode de travail puisque le, le jingle, enfin les variations sont déjà diffusées depuis un certain temps maintenant, euh, c'est plus un, une présentation un petit peu de ce que j'ai fait, euh, afin de te montrer ce qui est possible de faire. Et moi, ce que je te propose également, c'est si tu veux, toi, me proposer d'autres variations bah, sur ce thème, n'hésite pas, euh, je les diffuserai volontiers. Alors, donc je disais, j'ai découpé en trois parties, euh, donc des variations, entre guillemets, simples, qui sont, tu verras, des modifications simples de d'éléments différents du jingle original, suivi d'une série de variations un petit peu plus complexes, j'allais dire un petit peu plus chiadées, où on cherche à faire des choses un petit peu plus euh, évoluées en... en termes de variations. Et puis enfin le final, euh, dont nous discuterons dans une troisième partie, qui mérite une partie à lui tout seul. Alors, les variations simples, eh ben, la toute première variation n'en est pas une. C'est la présentation euh, donc, du thème que j'ai même pas mise. J'avais sorti toutes les infos, mais sauf le zéro, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. <rire> donc le thème de, de Compota, mais eh bah ben, tu l'as déjà entendu euh, une première fois et peut-être même une deuxième, parce que j'ai dû mettre une virgule pas très loin par ici. Euh, c'est donc ce thème-là. Donc tu le connais déjà ce thème, sauf que ici, bon, la deuxième partie de la phrase, donc ça c'est le conséquent, hein, donc il y a l'antécédent qui sont les premières mesures suivies du conséquent qui est ici, mais avec une petite pirouette, là, donc une cadence évitée, je lance une deuxième fois la même phrase, donc à nouveau antécédent, conséquent, petite variation ou deux à l'intérieur de l'accompagnement, en particulier à l'intérieur de la main droite, histoire d'apporter un petit peu de variation, déjà même dans ce thème initial. Donc c'est ce thème que je te propose euh, bah, de faire varier et d'harmoniser à ta manière. Euh, je te laisse me faire des propositions et comme je disais, je serai fier, si tu le fais, de, de pouvoir euh, de pouvoir diffuser euh, ce que tu me proposeras, si tu veux bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce thème Non, bah, j'ai déjà tout dit, en fait, donc voilà, c'est une double phrase, euh, donc deux fois la même phrase, avec à chaque fois antécédent conséquent, avec au milieu une cadence, euh, une demi-cadence, hein, donc euh, cinquième degré, et pour finir, à chaque fois, sur une cadence, donc la première fois sur une cadence évitée, c'est-à-dire au lieu de tomber sur le la tonique, l'accord de tonique, on arrive sur un accord de sixième degré. Donc le tonique étant le sol, le sixième degré, c'est un mi, si on le voit ici, non, je suis où Là, ici. Euh, ouais, les mesures sont un poil décalées parce qu'il y a une anacrose, c'est-à-dire que le, le thème ne commence pas sur le, le début du temps, sur la première mesure, le thème commence en fait sur la deuxième mesure. Il y a une première mesure tout à fait introductive qui sert juste à poser la, la tonique. Mais le vrai thème commence ici. Voilà. Euh, ce qu'on pouvait dire donc sur ce tout premier, cette toute première variation qui n'en est pas une, qui est juste la présentation du thème original. La première variation, euh, il s'agit euh, de celle-ci. La première variation, c'est une, de... une variation où je conserve ben, la structure du morceau, bien entendu, je conserve également l'harmonie et la ligne de basse, et je fais varier la mélodie. Alors euh, ici, c'est le brouillon, il n'y a qu'une fois la phrase, dans la version finalisée, la phrase y est deux fois également, hein, comme dans le thème initial, mais juste pour te montrer que sur la même harmonie, on peut construire une mélodie complètement différente. Et tu verras, on en parlera dans la troisième partie. On peut aller encore un petit peu plus loin. Euh... Il y a un thème qui se dégage quand même avec des croches là dedans et qui est intéressant à exploiter un petit peu plus que ce que je fais ici. Euh, deuxième variation, euh, donc une deuxième variation simple hein, toujours, c'est une variation où je conserve là à l'inverse, ben, je conserve toujours la structure, mais ici au lieu de conserver euh, l'harmonie, je conserve juste la mélodie. Euh, donc j'ai conservé l'anacrouse dans le sens où la mélodie, au lieu de la faire commencer euh, ici, je la fais commencer un tout petit peu avant, je récupère le Si qui est euh, la première note de la voix intérieure mais qui donne un élan. Donc si je joue le morceau en entier, ça donne ceci. On reste en sol. Hein. Euh, la grille harmonique est un peu différente, mais on reste en sol. Avec un peu plus de frottement. Euh, la troisième euh, variation simple et alors là, je conserve l'harmonie et la mélodie, mais je change la structure rythmique. C'est-à-dire que là, nous avons une valse. Donc, au lieu d'être en à, à, sébarré, c'est-à-dire à deux deux ronds, deux pardon, deux blanches partant euh, là, on a ici trois noirs partant Donc, ça, ça change complètement la, la carrure harmonique, et tu vas voir que ça, ça donne une valse quoi. <musique>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 Voilà, il n'y a pas tellement de choses de plus à dire sur cette valse, à part qu'encore une fois, hein, dans la version finalisée, il y a les deux phrases, donc euh, on remet la, la cadence évitée et on refait la deuxième fois, ce qui permet d'avoir une valse qui est un tout petit peu plus longue, parce que c'est une des raisons qui ont fait que j'ai doublé ça, c'est que bah, la valse est vraiment très très courte, hein, si on regarde, je ne sais plus, loin, 18 secondes, c'est très très court. Donc du coup, au final, dans, le, dans la partie finale, euh, c'est un peu plus de 30 secondes, c'est 36 secondes, euh, ce qui est un peu moins furtif. Ça reste court, mais c'est un peu moins furtif. Euh, la quatrième variation simple, euh, et donc c'est ici qu'on commence à voir, voilà, à partir d'ici, j'ai fait, fait les compositions entières à chaque fois avec les deux phrases. Euh, cette variation-là est un tout petit peu plus élaborée, dans le sens où, alors, on conserve la structure, on conserve l'harmonie, on conserve la mélodie, mais euh, on se permet des petites variations, euh, des petites fioritures sur la mélodie, euh, ainsi que sur les accompagnements qui permettent d'avoir quelque chose qui reste complètement reconnaissable, mais un petit peu plus enjolivé, donc avec un peu plus de croches, un peu plus de notes de passage, euh, des choses un petit peu plus fleuries. Donc là, j'ai beaucoup travaillé au début sur ces notes de passage. Ce genre de choses. Et là, j'avais des octaves qui m'ont intéressé. Parce que là, du coup, je les ai remises pour donner un peu plus d'élan et un peu plus d'aigu. Donc un peu plus de rythme, tout en gardant la même structure rythmique. Et à la fin, on mélange un petit peu ces deux approches. Voilà, donc ça reste tout à fait reconnaissable. Voilà, donc ça, ça clôt. Euh, C'est la variation un petit peu la plus complexe des variations simples. Mais ça clôt un petit peu ce premier chapitre. de variations un petit peu triviales où, voilà, on présente... Euh, on on enfonce un peu, on martèle un petit peu le thème pour qu'il euh, qu soit bien reconnaissable et bien reconnu. La deuxième série de variations est une série de variations un petit peu plus élaborée, où nous allons faire des choses un petit peu plus élaborées. Ok, je me répète <rire> Euh, on va s'éloigner un petit peu du thème initial en le transformant beaucoup plus. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la mélodie, on va essayer de la tordre selon différents facteurs et reconstruire euh, une, euh, une musique complète à chaque fois. Euh, on va commencer donc avec euh, la première variation un petit peu plus complexe qui est une variation où on prend la mélodie de droite à gauche. Euh, C'est-à-dire que eh ben, ce qui était au début devient la fin, et ce qui était la fin devient le début. Donc la note de fin, en fait, elle est, euh, elle est ici. C'est le sol qui est là, C'est si on prend l'exposition 0, c'est le sol qui est ici. Voilà, donc tout à la fin, on la retrouve tout au début. Hein, si on regarde un petit peu, juste pour voir un petit peu, sol, fa, sol, la, mi, ré. Si je reviens sur le 5, sol, fa, sol, la, si, mi, pardon, sol, la, mi. Sol, ah, Sol, Fa, Sol, La, Mi, Ré. <rire> petit problème de prononciation. Etc. Donc j'ai vraiment pris toutes les notes et je les ai mises à l'envers, tout en gardant quand même une anachrose que j'ai voulu un tout petit peu plus élaborée. Euh, parce que j'avais besoin d'un élan, puisque la, la note initiale du, du chant se trouve être une, une ronde donc quelque chose de très très calme donc j'ai besoin d'avoir un élan et donc ça donne ceci Avec à chaque fois une harmonie que j'ai dû complètement reconstruire Et tu remarqueras qu'à chaque fois les harmonies, je te laisserai étudier la partition si tu veux, hein, il y aura le lien dans la description. Euh, chaque fois les harmonies sont des choses très classiques euh, que tu peux retrouver en suivant euh, le diagramme que je donne dans mon de dossier euh, Compotam, le compagnon. Alors voilà, ici, j'ai encore mis que le premier antécédent conséquent. Bien entendu, dans la version finale, encore une fois, c'est doublé, avec aussi certainement, je ne me souviens plus, mais quoi qu'on peut retourner voir. Il euh, y a certainement aussi un... une cadence évitée au milieu. Alors si on cherche la mélodie main gauche, voilà, donc si on cherche le milieu, donc le conséquent, ben, on va le réécouter, hein, ce sera plus simple, plutôt que de chercher... Donc effectivement, ça donne une couleur complètement différente au thème. Quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus tristoun quelque part. Ah non, c'est... Si, si, c'est un accord de degré 6 là, effectivement, tu vois, là c'est un accord de Mi. Voilà, donc euh, reprenons. Et on est reparti. n'en ai pas parlé mais tu l'as peut-être remarqué, euh, comme à chaque fois il y a deux phrases, donc à chaque fois antécédent conséquent, euh, au niveau euh, dynamique on retrouve quelque chose d'assez similaire, où tu as un crescendo et la deuxième phrase est plus forte que la première. Donc ça fait euh, une montée, une petite descente, une grande montée, une petite descente pour terminer. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve calqué dans je pense quasiment toutes les variations sauf peut-être le final qui a sa propre structure, euh, on en parlera en temps utile c'est à dire très bientôt. Sixième broderie sixième variation pardon, c'est le mode mineur alors le mode mineur, donc du coup c'est le euh, mineur parallèle, donc pas le mineur relatif, c'est à dire que le, le morceau est en sol majeur, là on est en sol mineur euh, et non pas en mi mineur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce, cette variation-là On va l'écouter. Bah, déjà elle est plus lente, pour s'adapter à, à l'ambiance mineure, plus lente, plus calme aussi. L'harmonie est quasiment copié-collé euh, au changement majeur mineur près, pas tout à fait. Voilà pour le mode mineur. Nous avons ensuite une variation qui est plutôt intéressante, enfin à mon sens, où euh, la mélodie, au lieu d'être à la main droite, se retrouve euh, à la main gauche, dans la partie intérieure de la main gauche, c'est-à-dire le haut euh, de la main gauche, donc à l'intérieur, parce qu'on garde une ligne de basse qui n'est pas la mélodie. Euh, mais du coup, ça nous libère la main droite complètement pour aller faire des petites fioritures, des choses un petit peu qui enjolivent beaucoup. Et euh, c'est une variation que j'ai pris aussi un tout petit peu plus lent. Tu vas voir, ça lui donne un caractère très intéressant. Euh, donc la voici. Je ne te cacherai pas que j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. <rire> euh, la huitième et dernière variation complexe, c'est une variation où euh, on prend la mélodie originale et on inverse les intervalles. Donc au lieu d'aller droite à gauche comme on a fait une, une des variations précédentes, là on inverse, c'est-à-dire que... Pardon, justement, on n'inverse pas comme ça, on inverse comme ça. <rire> c'est-à-dire que quand ça montait, ça descend, quand ça descendait, ça monte. Euh, avec des intervalles qui sont euh, identiques à une ou deux exceptions près, qui sont dues à des questions harmoniques. Euh, typiquement, au tout début, normalement, ça aurait dû être si facile. Enfin, si... Là, il se trouve que j'ai mis un la parce qu'il fallait que je commence sur, euh, ben, en l'occurrence, un ré, parce qu'en plus, non content de changer euh, le sens des intervalles, j'avais aussi besoin d'une variation euh, harmonique, et donc j'ai pris cette variation-là sur, sur la dominante du morceau, donc c'est en Ré, c'est en Ré majeur. Et ce qui fait que euh, la note qui était ainsi, bah, c'est à nouveau ainsi. <rire> c'est intéressant comme constat, et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Oui, donc le morceau commence en Ré majeur, mais pour finir, il y a une pirouette qui fait que la deuxième phrase, donc le deuxième antécédent conséquent, finit non pas en Ré majeur, mais plutôt en Si mineur. Euh, ce qui va nous permettre euh, de revenir en Sol. j'allais dire facilement, non, en fait on revient brutalement en sol, mais euh, ça fonctionne. <rire> parce que, parce que si mineur c'est le relatif de ré majeur, donc de toute façon ça fonctionne, on reste dans des tonalités qui sont assez voisines. Euh, voilà donc cette variation. Donc on trouve un peu le tempo initial. J'ai aussi fait quelques sauts d'octave. Parce que sinon on serait trouvé à la cave. Alors, le final. Le final, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire Pas mal de choses. De quoi je me suis inspiré Je me suis inspiré d'une forme euh, extrêmement classique qui est la forme sonate, qui est une forme euh, qui expose euh, deux thèmes successivement, un développement qui part de ces thèmes-là et les mélange un petit peu, et puis réexpose les thèmes initiaux avec une petite euh, subtilité qui est que... Euh, le deuxième thème initial se présente sur la dominante alors que le deuxième thème euh, repris à la fin se présente à la tonique voilà d'une manière très caricaturale c'est l'idée alors ici c'est adapté dans le sens où j'ai des variations et donc déjà plein de matériel pour le développement et déjà plein de matériel pour les différents thèmes donc en fait cette sonate c'est un petit peu euh, une remise en forme et une concaténation d'un certain nombre de ces variations. Euh, elle n'apporte que peu de choses nouvelles, un petit peu quand même parce que histoire de, que ce ne soit pas complètement déredite euh, notamment le thème le thème de l'harmonie et de la basse euh, qui a un thème, je ne sais pas si tu te souviens, avec des petites croches euh, on peut le revoir ici Tabadabadam da Tabadabadam da Tu vois Donc ça, ce thème-là revient Et du coup, dans le final, euh, je le reprends Tu vois, j'ai revu la voix intérieure da da, voilà, euh, ce genre de choses pour mettre en valeur et euh, exploiter un petit peu plus les thèmes. Et puis, il y a une partie dans le développement aussi qui est nouvelle, qui est le seul matériel réellement nouveau euh, de, de ce morceau, et qui est en fait aussi tiré, enfin c'est une reprise des différents, des différents morceaux, donc c'est pas réellement nouveau, c'est juste une mise en forme qui me permet de faire des pirouettes pour revenir sur les tonalités qui me conviennent. Euh, voilà. Donc, si on regarde un petit peu plus près, donc, allons-y. On va l'écouter. Hein. Donc, on repart du thème initial, hein, qui est de toute façon le début. C'est logique. puis on enchaîne donc moi, ça, Pour moi, d'un point de vue sonate, ça fait toujours partie du premier thème Tu vas voir pourquoi à la fin Et comme je t'ai dit, donc avec cette petite main intérieure Et voilà le deuxième thème Donc là, j'ai utilisé les intervalles inversés Donc du coup, je me retrouve sur la dominante C'est ce qui m'intéressait Puis sur son relatif mineur Donc du coup, je me retrouve en si mineur Et donc j'exploite le thème mineur, initial, sauf que là il est transposé, au lieu d'être en, en sol mineur, pardon, il est en si mineur. Ce qui donne un peu aussi un petit aigu un peu sympa. Et là c'est ici qu'il y a cette pirouette. Donc je réexploite le thème, mais avec une série de cadences évitées. Donc du coup avec un sixième degré de Si mineur, qui du coup SOL majeur. Donc je finis par l'enforcer vraiment, et là on en là en Sol majeur. Donc premier thème à nouveau. Que je réexpose. Par à nouveau l'harmonie et la basse, je considère que ça fait toujours partie du premier thème, mais là je prends la fin, là où la première fois j'avais pris le début. Ensuite, je récupère la mélodie, donc euh, du coup, c'est là où c'est différent d'une sonate, c'est je réexploite pas le même thème. Enfin, si, puisque c'est des variations de la même chose, mais c'est pas le même thème. Je réexploite là la partie, la mélodie, et une coda qui, elle aussi, est un un addendum, quelque chose de nouveau qui me permet de finir le morceau. et on finit sur une cadence parfaite en sol majeur. Voilà, donc bien entendu, hein, le morceau sera euh, ici, si tout va bien, euh, si je ne me trompe pas, et euh, de toute façon, également en description. Euh, et si tu veux d'autres contenus de ce type-là, mais n'hésite pas à me le dire, hein, euh, je compte en refaire de toute manière. Euh, N'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour avoir les prochains épisodes. Euh, N'hésite pas aussi à récupérer mon dossier de composition, donc Compotam le Compagnon, où tu découvriras notamment euh, le diagramme qui me permet d'écrire ce genre de, euh, de morceaux d'une manière assez simple. Euh, finalement, bon, il y a un petit peu de travail quand même, bien entendu, hein, mais, mais les, les, les concepts sont simples, quelque part. Euh, on passe par des prédominantes, des dominantes, euh, des toniques, enfin voilà. Euh, je pense t'avoir tout dit. Euh, encore une fois, si tu as besoin de mes services, n'hésite pas à m'en parler. Je suis disponible euh, par euh, tous les canaux standards, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail, euh, tu as toutes les informations sur mon site ou également sur la bannière du site, enfin euh, de ma page, de mon canal YouTube. Hein, je perds un peu mes mots, mais c'est pas grave. Euh, n'hésite pas, n'hésite pas, et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao, ciao.